Donc bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant école secondaire de la signerie. Euh, je vais vous présenter de quelle façon euh, j'ai fait la seconde maille, donc la maille 2 là, pour euh, notre chaîne dans le petit devoir, l'activité que vous aviez à faire. Donc je n'ai pas créé créer un nouveau projet parce que les deux mailles vont être enregistrées à l'intérieur du même projet. Je dois juste partir débuter une pièce. Euh, la première partie euh, qu'on va devoir faire, c'est faire l'esquisse. Le, la première esquisse, ça perd une dimension. Là, va être identique à la première esquisse que j'ai faite euh, dans le tutoriel là, pour euh, le défi euh, le défi 3. Donc euh, Je vais recommencer encore avec euh, mes deux cercles de 10 mm. Je vais dessiner un deuxième cercle de D0. Ensuite de ça, je vais amener des contraintes d'horizontalité entre... Euh, le cercle et le centre du plan cartésien. Le cercle et le centre du plan cartésien. Je vais mettre une cote de dimension entre les deux centres de 15 mm. Et je vais contraindre entre un cercle et le centre du plan cartésien, le D2 divisé par 2. Donc à ce moment-là, mes deux cercles sont contraints. Par la suite, ce qu'on avait fait, on avait créé... Euh, une courbe donc euh, en allant dans « Spleen », on avait été sur le pourtour d'un cercle, on avait cliqué une première fois, on avait été au centre et ensuite de ça sur l'autre cercle, on accepte en cliquant sur le crochet. J'avais en premier, euh, si je peux sur « Escape » pour sortir de la fonction, j'avais fait une contrainte de verticalité entre euh, le sommet et le centre du plan cartésien. Par la suite, j'avais été créer une cote entre l'extrémité de la courbe et le centre qui était de 4,75, 4,75. Par la suite, à l'autre extrémité, j'avais fait la même chose, entre l'extrémité et le centre, avec la même valeur qui est ici. Et par la suite, j'avais créé une cote entre ici et le centre de 2 mm. Donc cette courbe-là est complètement contrainte. On va peser sur Escape. Ensuite de ça, j'avais fait euh, une ligne de construction. Donc, je vais sur Ligne et choisir l'option Construction ici. Euh, je vais tracer une ligne horizontale. Donc, qui est à 0 degré. La longueur n'est pas importante. C'est une ligne pointillée. Donc, effectivement, une ligne de construction. Je pèse sur Escape. J'enlève la fonction de construction pour les prochaines fois. Et je vais faire une coïncidence entre la ligne et le centre du plan cartésien. À ce moment-là, ma ligne qui est ici est maintenant centrée pour que je puisse faire une symétrie. Donc, je vais aller dans symétrie. La fonction, je vais venir choisir la courbe du haut, l'axe de symétrie, l'axe central ici, et je vais appliquer. Donc, une fois que c'est fait, je vais terminer. Je vais venir ajuster... les cercles, pour retirer justement ces éléments-là. Et la dernière chose, puis là, c'est la seule chose qui est différente, c'est qu'ici, je vais créer un cercle. Euh, J'ai oublié d'écrire la dimension, mais ce n'est pas grave. La dimension qu'on veut avoir, c'est de 2,6. Donc, un, euh, un point, un millimètre de plus grand que l'autre. Donc, 2,6. Et par la suite, je vais créer un second cercle. Je veux juste aller voir ici, il s'appelle D7. Donc, je vais créer un cercle avec une dimension, oh, j'ai été trop vite, donc je vais venir dans le code. je vais venir le côté. je vais lui demander la même valeur qu'ici, à ah, D7. Donc euh, cette première esquisse est terminée, je vais pouvoir l'extruder, même chose que l'autre, je vais l'extruder de 1 mm, en gardant les trous euh, présents. Euh, par la suite, on va venir décaler un plan en fonction euh, du plan que vous aviez. Là, on avait une distance entre les deux plaques de 7,75 mm. Donc, moi, je vais créer un plan décalé, ici, à partir de cette face-là. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Puis là, ben, ce que je vais faire, vu qu'il est de l'autre côté, il est dans le négatif là, par rapport au plan, ce que je vais faire, je vais marquer la distance puis je vais la diviser en deux. Donc, moins 7,75 divisé par 2. Et mon plan va être décalé à la bonne place pour être capable de faire la symétrie de cette plaque-là. Donc, je vais aller dans Réseau, Miroir, Mise en Miroir. La fonction, c'est ceci. Et le plan de symétrie que je veux, c'est celui qui est présent ici. Et là, je vais appliquer. Par la suite, il y a les deux gros anneaux au centre qu'on doit dessiner. Donc je vais venir sur le plan de construction, 1, je vais le rendre invisible. Et là, je vais venir dessiner sur la face interne ici là, de mon plan Lesquisse ici. Même si je ne vois pas ce que je fais, je sais que je dois faire une projection de géométrie en premier ici. Donc si on regarde ce que je viens de faire, je viens de projeter la géométrie du trou sur le plan de travail. Et ensuite de ça. On avait un diamètre, un cercle avec un diamètre, donc à partir du centre ici, de 9 mm. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé sur la face ici les deux éléments pour être capable de faire mon cylindre le percé entre les deux plaques. Donc, je vais terminer l'esquisse. Je vais le mettre en visométrique. Et là, ce que je vais faire, je vais faire une extrusion. Donc, l'extrusion, c'est l'extrusion de ce cercle-là ici. Puis, ce que je vais aller choisir comme option, c'est entre... Donc, entre quoi? Je le veux entre la face qui est ici, puis je vais choisir l'autre face qui est ici. Donc, à l'intérieur, cet élément-là va être extrudé. Puis, si jamais la distance entre les deux plaques change, ben lui va s'ajuster par rapport à cette dimension-là. Il va me rester un autre cylindre ici à dessiner. J'aurais pu dessiner les deux en même temps, mais je voulais utiliser là, euh, une symétrie. Donc, je vais venir sur symétrie. La fonction, c'est le 5 qui est ici. Puis là, il y a une option qui est ici que je ne vais pas montrer. C'est de décider quel plan que je peux utiliser. Donc, si je veux choisir le plan, ce que je vais faire, je vais me promener. Donc, c'est le y x euh, YZ. Donc, si je me promène, le YZ, c'est lui qui m'intéresse. Donc, euh, je vais tout simplement cliquer sur... Euh, euh, excusez, non j'ai mal fait parce que j'ai pas choisi Je vais juste annuler, je vais juste recommencer là. Donc symétrie, la fonction c'est ici Et le plan de symétrie, j'ai oublié de cliquer dessus Donc c'est YZ Et là je vais tout simplement cliquer sur OK Et on va avoir notre élément qui va être parfaitement symétrique Puis, Ça fonctionne parce que j'avais choisi de centrer toute cette pièce là que j'ai faite La plaque externe, j'avais choisi de la centrer sur... Euh, euh, le plan de l'axe de travail, là, le, plan de, le plan de travail là, tout à l'heure, le plan cartésien. Donc comme l'autre, je vais venir tout simplement modifier les couleurs, donc l'extrusion 1 ainsi que la première symétrie, j'ai vu noir-lisse, donc lisse-noir, et les extrusions 2 ainsi que la symétrie 2, j'ai vu couleur nickel. Donc ici, euh, ma, plaque, euh, ma structure est terminée, donc euh, il me reste à l'enregistrer tout simplement. Donc enregistrer, je vais l'appeler My2, puis vous voyez, il est enregistré à l'intérieur du même projet. Donc on se revoit pour le prochain défi, le défi euh, numéro 4.